Et donc, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui, euh, déjà j'espère que vous allez très bien, vous avez la grosse patate, la grosse forme nous on a terminé le gros événement, la One Week pour parler anglais, pour débloquer votre anglais euh, notre événement, le seul événement qui a eu le coaching d'anglais et le développement euh, personnel ça c'est terminé, toute la team est hyper heureuse de cet événement, apparemment vous avez adoré merci euh, si vous avez participé, merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés vous avez été adorable donc, euh, donc voilà, ça se termine, mais il y aura plein d'autres surprises pour vous. On a reçu plein, plein de, de messages et du coup, on a plein d'idées pour vous aider encore plus. Aujourd'hui, du coup, on va parler de quoi On va parler de... Euh, ben, comment parler anglais, comment apprendre l'anglais grâce à 13 chaînes YouTube euh, à découvrir dès maintenant dans cette vidéo que vous soyez à un niveau débutant ou à un niveau avancé donc je vais partager avec vous euh, des chaînes pour euh, des chaînes YouTube pour pimper euh, votre anglais, pour apprendre dans le fun, dans la joie, avec des ressources que vous aimez, parce que c'est vraiment ça notre pédagogie, on vous pousse pas à prendre la liste des verbes irréguliers. Euh, D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, je vous invite à décharger tout de suite votre kit de démarrage pour savoir comment eh bien bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue. Euh, il est à télécharger ici ou juste en dessous, je vous mets le lien dans la description, vous saurez, euh, bien. je vais vous partager toute euh, ma méthode pour savoir comment bien démarrer ou redémarrer. Marie. Alors pourquoi je vous partage ces ressources Eh bien parce qu'elles vont vous permettre d'améliorer, de, euh, de booster votre compréhension orale, votre compréhension écrite. Euh, si vous ajoutez les sous-titres, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment euh, organiser tout ça dans votre apprentissage. Et surtout, le troisième pilier qui est essentiel et qu'on néglige souvent. Euh, grâce aux vidéos et eh bien c'est la prononciation parce que oui, votre prononciation votre manière de parler dépendra de ce que vous allez écouter, de ce que vous allez entendre euh, et parce que vous, on a tout simplement des neurones miroir qui permettent de répéter ce qu'on entend, c'est comme quand vous voulez chanter une chanson ou euh, quand vous voulez reproduire un morceau à la guitare et eh bien vous avez besoin de l'écouter pour ensuite le répéter ou alors c'est comme quand vous allez par exemple euh, au Canada ou en Belgique et vous revenez avec l'accent canadien ou l'accent belge, et eh bien c'est exactement la même chose. Vous avez euh, besoin d'écouter, d'écouter, d'être en immersion euh, totale, en immersion tout le temps avec euh, la langue, avec l'anglais pour pouvoir, et eh bien, parler correctement. Donc c'est parti, je vous partage ces ressources. Alors, comme je vous ai dit, il y aura des ressources pour euh, des niveaux débutants jusqu'à un niveau avancé. Euh, et il y a différents accents américains, euh, british, et, et voilà. Donc je voulais choisir dans tout ce panel. Donc la toute première, les premières chaînes, et eh bien... Euh, ça sera la, les tutos de Wito. Alors ça, c'est une, une chaîne à regarder. Si vous êtes plutôt débutant euh, en anglais, c'est une chaîne, c'est un français. C'est un prof d'anglais qui euh, vous partage les un peu euh, toutes les règles de grammaire, de, euh, de conjugaison. Il les simplifie au maximum pour euh, que ça soit compréhensible. Donc je vous invite vraiment à regarder sa chaîne. Elle est excellente. Après, si vous voulez... Euh, augmenter un petit peu le cran c'est à dire que si vous voulez écouter ce genre de vidéo mais plutôt en anglais vous avez différentes chaînes et eh bien il euh, y a par exemple euh, Speak English with Vanessa qui est euh, de la même manière des règles en anglais de conjugaison de grammaire tout ça tout ça mais en anglais et vous avez aussi plutôt, si vous voulez écouter avec un accent plutôt british, euh, ça sera Love English with Layla and Sabra. Je vous mets tous les liens, euh, tous les titres en, en description, comme ça vous aurez tout par écrit, vous n'aurez plus qu'à aller voir. Euh, ensuite qu'est-ce que j'ai noté euh, Oui il y a une autre chaîne qui est excellente aussi, c'est tout simplement Easy English. En fait ce sont des conversations de la vie de tous les jours, ce sont des interviews qui sont faites dans la rue, des questions qui sont posées à des passants. Euh, vous avez les sous-titres, vous avez du vocabulaire assez simple pour vous permettre de comprendre euh, et donc ça, ça vous permet justement d'écouter des conversations de tous les jours. Euh, et si vous voulez pousser un peu l'exercice, en dessous de ces vidéos, ce qui est excellent, c'est d'aller mettre des commentaires en anglais, comme ça vous pratiquez votre expression écrite. Donc là, on est vraiment dans une phase, dans des vidéos, dans des chaînes YouTube qui vous permettent qui sont dédiées à l'apprentissage, donc vraiment dédiées à l'apprentissage de l'anglais. J'en ai deux autres à partager avec vous. Euh, ce sont... Euh, alors, il y en a une qui est excellente, c'est surtout le compte Instagram. Il y a la chaîne YouTube et les comptes Instagram qui est excellent. Euh, si vous voulez améliorer plutôt votre prononciation ou votre accent, euh, c'est Accents Way with Adar. Alors, c'est une Adar. C'est une non-native. Elle n'est pas native en anglais, mais elle est un on dirait native, elle a un superbe accent et euh, surtout elle vous donne des super pépites dans le fun, dans la joie, dans la bonne humeur, un peu euh, dans les mêmes valeurs que le marathon des langues pour justement euh, eh bien, euh, booster votre prononciation. Et ensuite la dernière par rapport à l'apprentissage, après je vous donnerai des ressources à un niveau euh, plus élevé, c'est Learn English with TV Series euh, qui en, en fait ce sont des morceaux de séries qui sont décortiquées, donc toutes les séries, euh, nos séries préférées, avec euh, les sous-titres, euh, les vocabulaires, le vocabulaire, des expressions du quotidien. Voilà, vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir pratiquer la langue euh, de du quotidien de tous les jours et pas euh, la langue euh, des livres. Donc maintenant, si vous êtes plutôt dans un niveau intermédiaire, ou que euh, vous êtes plutôt à un niveau bah, intermédiaire avancé, et que vous voulez euh, lever le curseur un peu plus haut pour aller plus loin, eh bien, je vous invite à regarder des chaînes... Euh, bah, qui ne sont pas dédiées à l'apprentissage, mais qui sont des, euh, des chaînes naturelles pour, voilà, pour les natifs. Donc vous avez par exemple les TED Talks, tout simplement, ça c'est excellent parce qu'en plus, donc vous avez plein plein de sujets, culture générale, euh, du développement personnel, du business, ben voilà il y a vraiment tout type de sujets. Et en plus, j'ai découvert ça il y a peu de temps, il y a une application euh, qui s'appelle TED Talk euh, que vous pouvez avoir tout le temps sur votre téléphone avec vous, donc ça c'est top. Euh, vous avez également, plutôt sur la culture générale, euh, vous avez deux, euh, deux chaînes, c'est le euh, Smith Smithsonian, Smithsonian et vous avez National Geographic. Euh, donc ça c'est pareil si vous voulez vous cultiver en même temps, donc ça c'est top. Euh, vous avez également des vidéos que moi j'adore regarder, c'est un peu mon booster euh, du matin pour euh, pour euh, démarrer ma journée dans la bonne humeur et dans la motivation. C'est Let's Become Successful. Euh, ce sont des vidéos de motivation, ce sont des, des extraits de d'entrepreneurs à succès, les meilleurs conseils d'entrepreneurs à succès pour vous permettre eh d'atteindre tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Et euh, dernière chose, alors c'est pas des chaînes que je vais vous donner, mais plutôt des idées pour trouver encore plus de chaînes. C'est tout simplement de faire la liste de vos mentors, des personnes que vous aimez, euh, des anglophones, évidemment. Euh, pour moi, je vous donne un exemple. Euh, moi, j'aime beaucoup le développement personnel et... Euh, tous les trucs de motivation, donc j'écoute beaucoup de vidéos d'Oprah de, Winfrey euh, de Tony Robbins le numéro un euh, du développement personnel aux états unis et vous avez euh, Liz Brown que j'ai découvert il y a peu de temps qui est euh, plutôt euh, sur des discours de motivation euh, voilà, là c'est, vous pouvez l'intégrer en plus dans votre morning routine euh, ça vous permet de, de vous booster, c'est en anglais, vous voyez vous avez plein de bénéfices en même temps, euh, donc ça c'est nickel pour, pour, pour, pour progresser et tout ça. Alors c'est bien d'écouter des vidéos, c'est bien euh, d'avoir euh, les sous-titres en anglais, de noter les, notes les mots de vocabulaire et tout ça. Mais ce n'est pas suffisant de juste se poser devant euh, son écran et regarder passivement. Pour ça, je vous ai, euh, je vous ai fait une autre vidéo justement dans laquelle je vous explique comment organiser votre apprentissage au quotidien avec d'autres ressources, parce que évidemment tout ça, ce ne sont euh, que des euh, pièces du puzzle. Donc il vous, faut, il vous faut, organiser tout ça pour que ça puisse, et euh, eh bien vous permettre euh, d'élever les différents euh, piliers de la langue et je vous ai fait également donc je vous mets le lien là pour l'autre vidéo et il y en a une autre où justement je vous explique comment jouer, comment euh, apprendre grâce à ces vidéos. Donc ça c'est une vidéo que j'avais fait pour vous expliquer comment atteindre, atteindre le niveau à, les niveaux avancés, les niveaux C2. Euh, si vous n'en êtes pas encore là, je vous invite quand même à aller voir cette vidéo, je vous la mets ici, elle vous permettra de, de voir eh bien, comment utiliser ces vidéos pour optimiser et pas juste passer des mois à regarder passivement et à être frustré au bout de quelques mois en vous disant que ah, ben, finalement je progresse pas comme, comme, comme, je, comme je le pense. Euh, donc voilà je vous invite vraiment ça, à varier toutes vos ressources à mettre tout ça en application j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire euh, si euh, vous avez euh, d'autres chaînes en anglais que vous aimez regarder comme ça ça permettra de partager ça auprès des autres des autres personnes qui nous regardent et euh, je vous demande s'il vous plaît de liker de partager cette vidéo si vous l'avez aimée si vous la partagez ça me permettra d'être encore plus visible d'aider encore plus de personnes et euh, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao